Yo les jeunes, c'est j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Wolf sur l'avant-dernière mission de la campagne en coopération de Thunder Tier 1. Notre objectif est de localiser et de capturer Marco. Il se cache dans un bateau bien gardé. Nous devons également trouver deux Intel. Et pour information, cette vidéo est tirée d'un live qu'on a fait sur Twitch. Le lien de ma chaîne est dans la description pour ceux qui voudraient me voir en live. En attendant, je vous laisse avec cette mission. Bon visionnage Oh c'est passé, c'est passé. Feu. Ah mais c'est vrai que le dès qu'on se fait, qu fait c'est compliqué. Hein. Ah ils arrivent partout, partout. Ok il revient vers toi. Bah à la base dites-vous que ce genre de mission en fait le jeu il est fait pour 4 hein, pour 4 joueurs. Donc euh, du coup euh, à 4 on peut mieux se, se mettre à couvert, tout ça quoi. Et euh, se, se protéger mutuellement. Là, quand tu vois le truc des pilotes à 4, on n'est pas de trop Le hein. Un truc des pilotes, d'hélicoptère euh, pilotes là qu'on qu récupère Ouais, là, ouais, ouais, bah là. ouais. À 2, c'est impossible. C'est trop compliqué après, on reviendra, on reviendra à 4, les amis, inquiétez pas. Un sniper ah, sur la mec. grue, ouais, ça peut être pas mal. Pour ouais. moi, il y en a un ici. Ah, mais je l'ai pas du tout, lui. Hein. Oh, bah, on le voit jamais. Sinon, je peux peut-être descendre. Euh... Je vais descendre, tu vois. Je m'occupe de lui là-bas. Vas-y, je vais descendre direct. Hop. Est-ce qu'il y a un moyen d'aller directement ici T'en fais voir. Voir si je peux avoir un visuel. Hop. Oh, je... Tiens toi prêt, hein, parce que je sais pas où... Ah oui, il y en a un ici, Wolf. Là. Attends, du coup, je sais ce que je vais faire. Je sais pas. Je vais passer par là. Hop. Ferme la porte, je peux pas fermer la porte Non tu as traité lui qui faisait la, la, la patrouille là, ici là. Ah mais je suis bête c'est moi qui l'ai buté euh, ça va être tendu hein Wolf hein. On va en avoir un éventuellement deux dans la foulée T'es prêt Ouais, ouais J'arrive vers toi Viens viens viens viens Viens on se met là <rire> J'ai essayé mais c'est compliqué Tiens ça y est ils arrivent J'ai qui Ah, c'était pas Marco lui Ah non, j'ai eu peur. Marco, fais pas le con. Viens pas vers nous. Hein. On va essayer de les buter comme ça. Hein. C'est moche, mais. Ça arrive, ça arrive. Enfin je recharge. Recharge. D'où il sort mmh. lui. C'est trop calme. Grave, ils sont en train de s'organiser. Ouais. Yo Termikira, ça veut quoi? Je connais des gens qui ont le jeu, c'est beau Oh voilà, la oui, hein, je l'ai pas eu. Euh, là j'ai pas de visuel du tout hein Wolf. Hein, euh... C'est bon, il est tombé. Ça fait plaisir de te voir sur Twitch, Termy. Je sais que sur Youtube t'étais tout le temps là. Salut <rire> Mika. Je suis sûr qu'il y a du monde. La... Euh... Du côté de la grue. Hein. Ok. Bah, je bois rien. Hein. Je, euh, je l'ai entendu parler. Non, mais juste entendu parler. Je sais pas où il est. Ok. Je vais jeter une grenade dans l'escalier là. Ça va être clair et net. 21. Hein. Un... Ouais. Tombé. Là, les mecs ont parlé. Ils ont entendu quelque chose. Heureusement qu'ils ont entendu. Euh... Des coups de feu quand même! <rire> je sais pas comment ils font pour les entendre. T'es blessé toi? Petit, petit, petit, ouais, je suis blessé. Ouais. Tu veux que je te soigne? Euh, si tu veux, j'ai deux trousses, hein. c'est que j'attendais. Euh... Ouais, mais attends, je vais te soigner. Bah, French, t'avais pas fini les prédictions? T'avais laissé une demi-heure, un truc comme ça Non... Non, non j'avais mis 5 minutes. Ah ouais Il est mort, lui, ou pas Oui c'est bon. Bon, on peut-être bouger. Bon bah t'es tu, tu me suis plus sur Youtube, tu me demandes si je connais Rediornate. Mon dieu, quoi. Oh, je peux le ban. Hein. <rire> ah. Hello On voit que dalle là-dedans là. Ah ça y est. Bon après fouiller euh, je ne sais combien de niveaux. Écoute, on verra, on va essayer de, de rester en vie déjà. Ok donc là il y'a un. ça descend. On va d'abord fouiller c'était Ouais on fouille d'abord les étages où on est, c'est mieux. Il y, y a un Intel là dans le. dans la pièce là. Je sais pas si c'est euh... Si c'est ça. Ah yes c'est bon, je récupère les docks. Ok. Faut pas qu'on oublie, faut pas qu'on bute, euh, qu bute Marco hein. Ça dépend que de lui. Hein. <rire> ouais. vas je passe devant toi. Hein. Il y a des trucs à fouiller là. Bah en fait, il y a les armoires, c'est vrai qu'on peut les fouiller je crois. Ouais, il y a des armoires sur le pont qu'on a pas fouillé. Ouais. On peut pas fouiller parce qu'elles sont en surbrillance des fois. Non. non apparemment celle-là, non. Mais il y a une armoire sur le, sur le pont qu'on peut fouiller. Ça arrive, ça arrive. Merde, ils nous ont entendu Vas-y, on check les portes, Wolf. Ça arrive. Allez, reviens, rapide. Bah là. Fais gaffe, hein, il est... Moi je suis face à la porte mais toi il va te croiser. Hein. Ça arrive, ça arrive, ça court. Tu veux que... Quel je... est ce son <rire> J'ai entendu quelque chose. Ça résonne pas dans le dans le bateau. On va devoir y aller, ils sont trop loin. Il me semble qu'il y en a un qui est parti par là là. Non, je recharge. C'est pas évident dans le... Il y a du monde à l'intérieur. Hein. Marco ah, C'était pas Marco <rire> Ouais, aller mieux pas. Hein. Euh, pourquoi t'as éteint nous. la lumière es Derrière nous. La pièce où on était. A ta droite là, normalement, il y a du monde. Ouais, deux. Bah, ça arrive de mon côté aussi. Bon, on oh, oh putain, Wolf Ouais, je suis blessé. Il est dans la pièce. Viens on se met dans la pièce, vas-y faut que je recharge le, le fusil. Ah fais gaffe, il y a une pièce au fond aussi. Pourquoi t'as éteint la lumière C'est bon que tu te Oh ça arrive Reloading. Ouais ça arrive, il y en a qui est avant là. T'es passé Il est passé, il va arriver derrière toi, derrière toi, fais gaffe. Putain. Oh, ça arrive, ça... Il est blessé. C'est bon, il est mort. J'arrive à le soigner. Ah, il est trop bon ce jeu. Non, je me soigne. Ah, ça arrive. Euh... Regarde-toi. Encore, encore, je recharge. Décale-toi comme ça, je prends la porte. Je vais aller voir le couloir. Traité. Enfin, si on doit fouiller tous les mecs, on n'a pas fini. Hein. Ça, ça court à l'extérieur. Ouais. C'est sur le pont, ça Ah, c'est au-dessus de nous, ouais. Ouais, c'est au-dessus de nous. Ah, vas-y, c'est euh, le PC, la Wolf. Ouais, mais. Euh, T'as vu le nombre de mecs qu'il y avait là Nice, on a les deux documents. Maintenant, faut trouver Marco. On trouve Marco et on s'extrait, les amis. Marco il doit être bien planqué. Alors Marco il est là. Avec son gilet pare-balles. C'est vrai <rire> Non, <en rire> fait, Non, non, ça n'a pas marqué qu'on l'a tué. Donc on évite de le buter quoi. On peut pas fermer les portes, non euh, En tout cas là, euh, pas dans le pas dans le bateau. Normalement si, mais pas ici. Après. Dans les maisons on peut. Mais là on peut pas. Mais sinon ouais, dans des maisons on peut. Ouais. Dans les bâtiments et tout ça. Bon, Grosso merde, on a fait le tour. Soit on descend soit on monte. Euh, on n'a pas tout fait euh, au nord. Y'avait encore quelques pièces, il y'a les toilettes, ça. On a fait le petit débarras là Là au fond, on a, tu vois, on a pas fait au nord au fond. Et puis y'a un escalier en plus. Oui, c'est pour ça que je te disais, soit on monte, soit on... Bah si on monte, on vient sur le pont, non Bah non, après y'a encore toute la partie commandement, pilotage, machin là. Ah vas-y, si bah, viens on monte, on va voir s'il est là-haut. Allez la caméra joue bien ton rôle oh, ok J'ai peur à chaque fois qu'il y a le... Oh my god Qu'il y a le changement là, qu'on se fasse buter alors qu'on a pas vu les mecs Il y a je crois Marco Où ça va là Attends Il y a deux mecs là C'est Marco ça Il, est... Il a pas de capuche Putain l'enfluir Ah ouais c'était Marco Y'a un mec Wolf encore dans la pièce hein, je me soigne. je peux pas me soigner là. Je me soignerai plus tard, y'a encore du monde. Ouais. Il faut qu'on s'extrait Wolf. Il va falloir que je recharge avant. Vas-y vas-y vas-y. Décale Décale Non mets pas là y a un mec C'est lui là qui a décale comme ça là Non c'est pas lui je crois On va pas faire le fou avec la grenade à l'intérieur Tu te soignes Recharge, non, non, soigne toi que je, que je recharge là, enfin j'essaie Ok Donc là les ouais. amis on a buté Marco, il faut qu'on s'extrait Ça va être tendu. Bon, bah un petit coup de soin avant de... Vas-y, pareil. Essayer de sortir, parce que là, ça va être... Euh, L'extraction, elle était au nord, je crois. Euh, ouais, de toute façon, on est marqué là. C'est... Euh à l'extérieur, ah ouais, c'est chaud. Donc on saute Euh, attends, comment on peut traverser ça là Il faudrait qu'on fasse. Euh... Bah, Marco, euh, ouais, bah du coup, fallait le tuer. on a... Ils nous ont accordé l'objectif, je crois. Mais peut-être qu'on aurait pu le. Le capturer, je sais pas. Ouais, normalement, on peut le capturer. Ouais. Il est là, là, il est mort. Il y a pas de trucs sur lui Vas-y, fouille. AKM non. Il a rien de spécial. Hein. Euh, bah, du coup, on... Pff, on suit le chemin inverse de là où on est venu Bah, soit on descend et on fait l'inverse, soit on monte et. Ouais, bon. On va prendre un chemin connu, tu sais quoi On va se prend la tête, hein. Chemin connu et reconnu. Ouais, il... ça veut pas dire qu'il n'y a pas de monde, hein. Ça lag un petit peu dans le. Dans l'intérieur, je pense que t'en penses. Non, ça va. Non, ça va. Après, on n'a pas la même config. Euh, du coup, c'est là-dedans qu'il faut aller. Pourquoi tu allais dedans bah, C'est pas par là qu'on est venu Non, c'était où Non, oh, non, non, il faut qu'on. Bien, bien, bien, bien, bien, Tous ces changements de caméra, j'ai plus le sens de la rotation. Il est là, notre bateau Il nous attend Ça a causé, hein. Au-dessus de nous, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Ah, ouais, donc, oh donc là c'est en face de nous et sur la gauche. Il aurait dû se mettre encore plus loin, le mec. Mais grave Non ah, mais après il pouvait pas savoir où on était Allez allez allez allez Boat. Et pourquoi Ah celui là. Allez saute <rire> Oui. Yes Oh, on a eu tellement de plaisir à balancer Marco les mains attachées. <rire> ah ouais mais... Je crois qu'on peut. Ouais, la prochaine fois, pour qu'on essaie de le capturer, mais je suis pas sûr que oh, ça doit pas être facile. construit hein. un peu plus nombreux. Mmh. Eh bien GG, on en a tué euh, plus d'une cinquantaine. Ah pourquoi est marqué locate Mario euh, Marco euh, failed. On l'a trouvé Mais on l'a buté surtout. Ah ouais, mais on l'a localisé. <rire> en tout cas, c'était cool. Bien sympa ce jeu. Jab, jab, jab, jab.